Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 260 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Project Root, un Project Root euh, dont je viens complètement de foirer la première vidéo. Donc voilà, je vous le dis, c'est clair et net. Euh, Project Root qui est un jeu de shoes and up euh, sous forme de mission, sous forme... 3D, on va dire, c'est vu par-dessus, comme je faisais map mais voilà, vous allez voir, c'est un avion, contrôlé. Oh, vas-y, attendez, je vais passer, je vais passer l'intro, voilà, on, on va on va voir directement par nous-mêmes. Je vais faire la première mission avec vous, j'en ferai pas d'autres, euh, du coup, euh, du coup, attendez, je regarde juste mon mobile, une seconde, voilà. Euh, <rire> non, du coup, euh, du coup, je vais faire cette, cette, cette première mission avec vous, parce que je viens déjà d'y jouer, donc je le connais. Euh, donc je vais essayer de vous expliquer un maximum comment, comment ça se joue, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire parce que voilà, j'ai traîné, euh, j'ai découvert le jeu, j'ai mis trop de temps, c'est horrible et puis au final la vidéo était, était mal enregistrée avec un fond noir, donc du coup bah, j'ai dû recommencer. Donc nous voilà, voilà, allez c'est parti, on va faire la, du coup on va pas faire la, la, la mission de training que j'avais faite euh, parce que du coup j'ai un peu après joué et on est parti pour la première mission et, euh, et salut, un petit dialogue euh, qui est totalement en anglais hop alors je sais pas si c'est si une traduction mais il me semble pas en tout cas le jeu est en anglais donc on contrôle le vaisseau à la manette à la, le, le stick de gauche pour, pour la position le stick de droite pour la vue et on va rencontrer des ennemis dans l'air et sur le sol et vous allez voir Et euh, ce qu'il faut vraiment que je fasse c'est que je mène à bien la mission qui m'est donnée, c'est à dire détruire des entrepôts la con. Alors pour l'instant, il faut que je détruise ça. En gros, voilà, c'est ces trucs-là qu'il faut que je détruise. Mais voilà, euh, il faut que je fasse un peu attention parce que il, il y a plein des ennemis partout. Il y a surtout des fucking tourelles en bas là qui me tirent dessus, des trucs à moitié téléguidés qu'il faut vachement faire attention. Et le but, c'est de détruire ça. Et ça va se, Je sais pas si ça va s'enclencher tout de suite après, en tout cas tout à l'heure sur la partie que j'ai faite. Ça a été vraiment compliqué. Euh, j'ai perdu plein de fois, euh, j'arrivais pas... Hein. En fait, si vous traînez, si vous traînez, si vous essayez de détruire tous les ennemis, bah, vous y arriverez. En fait, bah, jamais. Voilà. Pour l'instant, mon objectif, c'était de me rendre ici, de me, de me rendre près de la zone que, où je ne peux pas accéder. Et il devrait pas tarder à me dire ce que je dois faire. L'autre là, il là. Blablabla. Bla bla bla. En gros elle me dit regarde ton radar, et il faut que j'aille au niveau Je me fous complètement de des trucs qui me tirent dessus parce que si j'y si prête trop attention euh, et ben en fait je perds du temps et en fait je me... je perds du temps à tuer des trucs de, qu'ils euh, s'en foutent complètement parce qu'en fait il suffit que je fasse pas attention Donc on tire au sol, on détruit celui-là. Voilà, en fait, faut, faut pas, faut pas l'embiner, faut pas l'embiner. Je fais que de le dire, mais mais je l'ai pas assez fait. Ouh, un petit missile là, yo. Alors on a, on a donc une arme, donc l'arme de gauche, elle se, elle se, elle se, elle se tire en fait. Les deux armes se tirent à la main, au, au stick, comme si vous aviez une comme si vous étiez dans un jeu FPS. Le stick de gauche pour l'arme pour au sol, et le stick de droite pour l'arme en l'air. Donc là, je pense que si je me fais trop harceler par les, hein, par les trucs, je vais devoir utiliser mon arme magique supplémentaire, qui est celle-là. Voilà Et j'en ai trois. Donc ce premier objectif est complet, voilà, je perds mon premier vaisseau, c'est pas très très grave. Si j'arrive déjà à remplir mon objectif, je serai content, new primary target. Parce que si vous pouvez rencontrer euh, des raffineries surprises, on va dire. Alors problème avec certaines tourelles, là, c'est qu'elles ont des missiles qui sont téléguidés. Donc du coup, qui sont vachement chiants. New secondary target, oh mon dieu j'aurais pas dû le. J'aurais pas dû le faire. En gros j'ai cela. Il faudrait que je détruise aussi, mais comme il y a des tourelles partout, je vais pas le faire. C'est trop compliqué. Alors on va détruire les targets principales, c'est-à-dire celle-là. Je sais pas si je vais être mauvais ou pas. En tout cas, on va essayer de faire de notre mieux. Oh, je me suis fait détruire à la volée. Je me fais détruire, je me fais détruire, je me fais détruire et, et j'ai perdu Nom de dieu j'ai perdu Oh mon dieu, je suis allé trop vite, j'ai pas fait attention. Je pensais, je pensais qu'en allant, en allant directement à, à, à ma target, ça, ça irait plus vite mais du coup, bah voilà, j'ai un... je, je me fais détruire, regardez, j'ai perdu la moitié de ma vie, c'est juste horrible en fait. C'est juste à cause des missiles téléguidés quoi. C'est un truc de ouf. Juste que je me rende au milieu, bon du coup je suis en train de ne pas reparler et ça m'embête de ne pas vous parler, donc je vais parler. Mon objectif c'était celui-là. Ah ils sont chiants ces missiles téléguidés là. Hop hop allez. Parce qu'en fait voilà, faut attendre qu'elle nous donne notre mission à l'écrit l'autre là. Alors elle me donne ma target qui est de l'autre côté, génial. Donc pour l'instant j'ai pas détruit mon premier vaisseau, on va toucher du bois. On va toucher du bois, allez on va essayer de la réussir cette mission, je suis en mode easy. Euh, J'imagine même pas ce que ça va être ce bordel quand ça va être hard quoi. Pour l'instant on va essayer d'éviter tout le monde, tous les tirs. On va dire qu'on s'en fout. Ils ne sont pas là, ils n'existent pas ne sont que dans mon imagination. Oh putain, dans mon imagination, c'est vachement réaliste. Ouh, je vais me faire défoncer le HUC. Allez, on est en partie. Allez, on va détruire celle-là. C'est celle-là qu'il fallait détruire. Allez, allez, voilà, et d'une. Et de deux. Allez, allez, allez, on fonce, on fonce, on se fout complètement de... des autres. Ok, objectif complete. On se rend de l'autre côté. Oh putain, je me suis fait toucher tellement facilement. Donc là je vais essayer de tirer mes missiles là-bas. Là où j'ai pas. Là où j'ai plein d'ennemis. Je vais pas les attaquer au. En fait, je sais pas comment, je sais pas comment on peut faire avec uniquement 3 vies pour, tout, pour faire tout ce qu'on veut là. Je pense qu'il faut rester au milieu là. Pour éviter de s'en prendre le plus possible. Pourvu que ça suffise et que je gagne à ce truc. Ce putain de niveau depuis. Ça fait trop longtemps que ça dure. Allez, allez. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Oui, objectif complet, objectif complet. Cassons-nous avant de mourir, avant de mourir, avant de mourir. Tu New primary target. Allez. Ouh, je deviens une cible, je deviens une cible de choix, Là, je deviens une cible de choix, je deviens une cible de choix. La cible de Zeki, la cible de choix. Ah, énorme blague Énorme blague On va essayer de pas mourir trop vite. Allez, allez, allez, allez. Là, ils sont pas rouges, ils sont ils sont jaunes, mais je sais pas du tout. Ouais de toute façon, je vais mourir. À moins que je trouve une solution pour regagner de la vie. Vite, vite avant de mourir, avant de mourir. Oui, non. J'ai gagné, j'ai perdu. Oh non Ah oh, ta mère Voilà Voilà voilà pour ce jeu, pour Project euh, Project Route. Projet base. Donc le but c'est de détruire des bases. Ou de, ou, de, ou de... Enfin en tout cas, je sais pas qu'est-ce que désigne la base. Mais en tout cas, voilà. J'ai envie de vous dire si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la, aimez-la. Mais dites-moi ce que... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, euh, bah, abonnez-vous à la chaîne, il y en aura sûrement d'autres. Euh, des vidéos de shoot'em up, c'est pas la première fois que j'en ferai, ça sera sûrement pas la dernière. Euh, ils sont tous différents les uns les autres, ça qui est bien, c'est que c'est jamais la même chose. Donc euh, ça j'aime bien. Il est joli, il est maniable, il est archi dur. Voilà, ça c'est, il faut le savoir, c'est super dur. <rire> Project Root, euh, voilà, je suis en mode easy. Ou, ou alors il y a une autre éventualité, c'est que je suis très mauvais, comme je le suis souvent sur les jeux. Mais alors après, je ne me suis pas prétendu être fort non plus. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Stage One. Et puis, portez-vous bien. Salut